Bonjour, je suis Lilou et je suis ravie de vous accueillir à nouveau sur jobdevie.fr avec aujourd'hui une petite séquence qui permet de travailler à la fois l'équilibre et la proprioception. La proprioception, qu'est-ce que c'est C'est la capacité à ressentir le placement de son corps dans l'espace. C'est également une séquence qui vous permettra de regagner votre concentration. Du coup, on pratique ce mouvement debout, de préférence avec un petit peu d'espace quand même autour de vous puisqu'on va avoir certains mouvements qui ont un petit peu d'amplitude en plaçant les pieds à peu près à distance des hanches, et puis on peut d'abord relâcher les bras le long du corps, peut-être fermer les yeux un instant, simplement pour s'ancrer, se reconnecter avec ses sensations corporelles, en sentant les appuis en dessous des pieds et des orteils. Et on va tout doucement commencer à travailler l'équilibre Inspiration en ouvrant les yeux et en levant les bras au-dessus de la tête. Et on va presser le poids au niveau des orteils pour décoller les talons du sol. Premier exercice d'équilibre. On inspire et à l'expiration, on va fléchir au niveau des genoux en essayant de garder les talons décollés du sol. Et on essaye vraiment d'allonger le bassin vers l'arrière. Ensuite, à l'inspiration, on va allonger de nouveau les jambes et on expire pour poser uniquement le talon droit au sol en levant le genou gauche vers le plafond. On inspire et à l'expiration, on va étirer la jambe gauche vers l'avant en fléchissant le pied pour vraiment engager au niveau de la cuisse. À l'inspiration, on ramène le genou gauche vers le haut et à l'expiration, on reconnecte les mains ensemble devant la poitrine. On inspire et à l'expire on va étirer la poitrine vers l'avant et la jambe gauche vers l'arrière. On va aussi loin que possible en essayant de trouver son équilibre. On peut avoir une légère flexion au niveau du genou. À l'inspiration on va relever la poitrine et on va doucement placer le pied gauche derrière le pied droit au sol de telle sorte qu'on a le gros orteil qui touche au niveau du talon. Ça n'a pas l'air comme ça mais c'est assez compliqué parfois de trouver son équilibre et on peut vraiment essayer d'engager de, l'intérieur des cuisses pour garder son équilibre. On inspire pour étirer le dos et à l'expire on va fléchir au niveau des hanches. On peut soit rester assez haut, tenir à mi-chemin, peut-être aller jusqu'en bas en fléchissant légèrement les genoux et en relâchant l'arrière de la nuque. On va inspirer pour allonger au niveau du dos et à l'expire on essaye de ramener la poitrine vers les cuisses. Ensuite, on va marcher de quelques centimètres vers l'avant avec les doigts. Et à l'inspiration, on va lever la jambe gauche aussi haut que possible en essayant de garder son équilibre et en fléchissant le pied gauche pour engager au niveau de la cuisse. On inspire et à l'expire, on vient replacer le pied gauche au sol, près du pied droit, en ayant les pieds à peu près à même distance que les hanches. On inspire pour étirer au niveau du dos. Et à l'expire, on vient attraper les jambes derrière les chevilles en pressant la poitrine vers les cuisses. Et on relâche derrière la nuque. Ensuite, on peut laisser aller le poids des bras, fléchir légèrement au niveau des genoux. Et à l'inspiration, on va tout doucement dérouler au niveau du dos pour revenir en position verticale. Ensuite, à l'inspire, on relève les bras au-dessus de la tête. Et on va décoller à nouveau les talons du sol pour trouver son équilibre. On inspire et à l'expiration, on va fléchir au niveau des genoux en étirant la colonne vers l'arrière. On inspire pour étirer à nouveau au niveau des jambes. Et à l'expiration, on va redescendre le talon gauche uniquement en ramenant le genou droit vers le plafond. Ensuite, à l'expiration, on étend la jambe droite vers l'avant et on essaye de fléchir au niveau du pied droit en ramenant les orteils vers le plafond. On inspire pour ramener le genou droit en haut et à l'expiration, on va reconnecter les mains ensemble devant la poitrine. On inspire et à l'expiration, on étire la poitrine vers l'avant en étendant la jambe droite vers l'arrière. On essaye vraiment de presser le nombril vers la colonne vertébrale en engageant au niveau des fessiers. Ensuite, à l'inspire, on revient en position verticale et on vient placer le pied droit. Derrière le pied gauche, au sol, de telle sorte qu'on a le gros orteil qui touche le talon gauche cette fois. Et on engage au niveau de l'intérieur des cuisses. On inspire pour étirer le dos. Et à l'expire on fléchit au niveau des hanches, en on se penchant vers l'avant. En haut, à mi-chemin, complètement en bas. Si c'est disponible, en fléchissant légèrement au niveau des genoux. Ensuite, on inspire pour étirer le dos. Et à l'expire, on presse la poitrine vers les jambes. À l'inspire, on peut marcher légèrement vers l'avant avec le bout des doigts. Et on utilise l'inspiration pour lever la jambe droite vers le plafond aussi haut que possible. On fléchit bien au niveau du pied. Inspire et à l'expire, on ramène le pied droit vers le pied gauche, de telle sorte qu'on a les pieds à même distance que les hanches. On inspire pour vraiment allonger au niveau de la poitrine. Et à l'expiration, on ramène la poitrine vers les cuisses en enroulant les doigts vers l'arrière des jambes. On relâche au niveau de la nuque et du menton. Ensuite, on peut relâcher le poids des bras, fléchir légèrement les genoux. Et à l'inspiration, on déroule très doucement le dos pour revenir en position verticale. On peut peut-être avoir quelques mouvements au niveau des épaules. Rouler la nuque. De côté et on revient en position initiale et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils.